Bonjour à tous, et eh bien écoutez, ravi de vous retrouver même si c'est à distance. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et puis je pense que vous êtes au courant. Pour moi c'est une bonne nouvelle mais donc normalement nous devrions nous retrouver au collège la semaine prochaine. Cette semaine c'est donc à nouveau une semaine de cours à distance qui va vous permettre de travailler votre autonomie. Aujourd'hui lundi vous avez donc maths en fin de journée normalement. En début de matinée mercredi et en fin de matinée jeudi je vous rappelle comment ça marche c'est à dire que dans chaque séance alors pour l'instant ici on voit pas le travail qui est à faire euh, aujourd'hui lundi mais ça me donne l'occasion de vous remontrer si vous devez retrouver par exemple le travail qui était à faire avant les vacances je mets ici 7 avril je mets affiché il a perdu la classe pas de souci je la lui rappelle je lui redemande donc 7 avril affiché et là on voit par exemple donc pour les maths à chaque fois donc les maths je vous donne un exercice, je vous fais une vidéo pour vous expliquer prenez le temps de regarder cette vidéo même si vous vous dites j'ai pas besoin c'est des vidéos courtes donc je vous demande de les regarder je donne des petits indices dedans et puis voilà ça vous donne l'occasion de travailler votre attention et les exercices, en général, ils sont remis ici en pièces jointes. Ça se présente un peu différemment si vous êtes sur un téléphone ou une tablette. Mais globalement, c'est ça. À chaque séance, il y a des exercices ou de la leçon. Donc, vous regardez d'abord la vidéo et ensuite, vous faites le travail demandé. Et à la fin, vous prenez une photo de votre travail et vous la mettez dans votre dossier Paralytris qui est partagé avec moi. Tout le monde n'a pas rendu son travail. Euh, la semaine avant les vacances c'est compliqué parce que du coup moi je peux pas savoir où vous en êtes donc je vous demande vraiment de mettre votre travail et ça va être le premier travail d'aujourd'hui pour le coup euh, dans votre euh, dossier pearl Threes, hein, le dossier pearl Threes que vous partagez avec moi quand vous m'avez rendu un travail avec votre prénom la matière la date à chaque fois moi j'ai mis un commentaire donc euh, votre premier travail d'aujourd'hui, ça va aller de vérifier que vous avez bien un commentaire et d'y répondre. Voilà, donc vous me dites, euh, bonjour madame, euh, j'espère que vous allez bien et j'ai bien euh, pris connaissance de votre commentaire. Voilà. Et puis vous appuyez sur OK. Donc à chaque fois, vous avez une petite vidéo à regarder et les exercices à faire. Et puis exercice suivant, une petite vidéo et euh, la fiche d'exercice. Si vous avez des soucis, moi je suis disponible en visio sur les créneaux de maths, c'est-à-dire aujourd'hui lundi de 3h30 à 4h30, mercredi de 9h à 10h30 et jeudi de 10h30 à 12h. La visio, comment ça marche Vous allez donc sur Argos, puis Moodle établissement et vous allez avoir, ça ne se présentera pas tout à fait de la même manière, mais quelque chose comme ça. Donc vous cliquez sur visio Madame Gain. De nouveau, Visio Madame Gain, et puis Entrer dans la session, ou quelque chose comme ça. Voilà, donc euh, si vous avez des soucis, vraiment, n'hésitez pas à vous connecter, et puis euh, euh, on verra, ensemble, vous pourrez poser vos questions. C'est très important que vous essayez de travailler le mieux possible, sur cette semaine, sur ces créneaux-là qui sont indiqués en maths. Euh, N'y passez pas à trois heures à chaque fois. Hein. Passez-y le temps qui est indiqué et que vous me rendiez votre travail pour que moi, je puisse vérifier et vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que donc, la semaine prochaine, euh, y aura, on se retrouve au collège et donc, il y aura un, un contrôle, euh, pas pile le premier jour, mais le deuxième ou troisième jour. Vous pouvez déjà aller voir, donc quand vous êtes sur devoir fait mathématiques, cours en ligne, vous pouvez déjà voir euh, les compétences qui seront évaluées au contrôle. Je vous rappelle comment ça marche. Vous allez donc dans Devoir fait dans Pearl Trees. Hein. Et par exemple, ici, vous avez les compétences à travailler et calculer. Et puis, vous pouvez vous entraîner en cliquant sur le lien de COP -mat, où vous avez les exercices. Et puis, vous vous entraînez, vous les faites sur votre feuille. Et puis, la correction donc, euh, qui vous montre, qui vous permet de vérifier si vous aviez juste. A chaque fois, pour chaque compétence, j'ai mis un lien Cop Math et un lien Learning Gaps. Pas tout à fait partout, mais pas mal. Donc, euh, vous cliquez en tout cas sur CopMath ou sur Learning Gaps et ça vous permet de retravailler cette compétence-là. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et puis un bon travail en mathématiques aujourd'hui, mercredi et jeudi, à le faire le mieux possible pour que la semaine prochaine, on se retrouve et qu'on soit bien sûr content de se retrouver, qu'on puisse repartir en maths dans de bonnes conditions. Je vous mets un lien en haut à droite, là, euh, si vous avez des soucis pour vous rappeler comment marchent toutes ces affaires au niveau technique. Voilà, là, vous aurez tout un tas de tutos qui vous permettent de vous rappeler comment faire toutes ces manipulations. Bonne semaine